Bonjour les amis, un trade gagnant n'est pas forcément un bon trade, c'est très important d'avoir cette notion bien à l'esprit parce que ce n'est pas parce que vous faites un trade gagnant que vous avez respecté vos règles, le plus important c'est d'avoir une discipline et de suivre des règles. Par exemple si vous vous positionnez donc euh, si vous ouvrez un trade et que le marché donc vous espérez que le marché va monter mais qu'en fait le marché est en train de descendre donc vous vous dites bon ben euh, le marché va descendre donc vous ouvrez par exemple ici vous espériez que le marché allait monter et vous voyez le marché descendre. Donc vous perdez 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, je ne sais pas ça dépend de votre capital. Et puis vous avez le marché qui se retourne et qui remonte par rapport à votre point d'entrée et qui termine gagnant. Vous sortez par exemple ici avec mettons 500 euros de gain. Alors vous êtes très content, donc vous dites voilà, j'ai gagné, j'ai gagné ma journée sur un trade que j'ai pris et j'ai euh, gagné. Le problème c'est que vous avez peut-être perdu ici euh, moins 400 euros virtuellement. Donc vous ne les avez pas perdus parce que vous avez gardé votre position, seulement vous n'avez pas euh, respecté vos règles de prudence. Est par exemple de couper votre position lorsque vous arrivez à moins 100 euros. Donc il y a énormément de traders qui font cela, mais si vous suivez cette manière de trader, vous n'arriverez jamais à vivre du trading, vous n'arriverez jamais à devenir un trader gagnant parce que ça, c'est disons l'erreur classique soit de ne pas mettre de stop-loss soit de mettre un stop-loss très éloigné par exemple ici à moins 1000 euros. Hein, ça représente peut-être 50% de votre capital et vous n'arriverez jamais à avoir des bons résultats comme ça même si vous faites de temps en temps des trades gagnants. Donc je peux vous assurer que le plus important c'est de respecter la règle de couper donc votre trade euh, à un certain niveau que vous avez défini au départ et même d'arrêter de trader lorsque vous avez atteint votre niveau de perte quotidien. Vous devez être content lorsque votre trade a touché votre stop loss qui correspond aux règles que vous avez fixées au départ. Je sais que ça paraît euh, difficile de concevoir qu'un stop loss touché euh, est quelque chose de satisfaisant mais ça l'est dans la mesure où ça correspond à votre stratégie, votre stratégie gagnante. Si vous avez une méthode de trading qui vous permet de travailler, de gagner dans 80% des cas, eh bien il faut accepter que dans 20% des cas vous allez être perdant. Donc vous allez toucher votre stop loss dans 20% de vos trades ou 20% de vos journées vont être perdantes. C'est comme ça que vous arriverez à avoir une stratégie gagnante et à pouvoir vivre du trading. Donc c'est extrêmement important ce que je vous dis ici que ce n'est pas parce que vous avez un trade gagnant que vous êtes un bon trader. Donc il vaut mieux je préfère un trader qui perde comme je vous l'explique ici qu'un trader qui dise voilà j'ai gagné 500 euros. Donc je préfère des traders donc des étudiants qui me disent voilà aujourd'hui j'ai perdu, euh, j'ai arrêté de, de trader à telle heure parce que euh, j'ai atteint ma limite quotidienne et eh bien c'est beaucoup mieux qu'un trader qui me dit aujourd'hui j'ai euh, gagné 500 euros mais j'ai eu un drawdown de, de 400 euros qui correspond à, ou à 1000 euros qui correspond à la moitié de mon capital. Donc vous ne pouvez pas accepter Qu'un trade devienne négatif et que vous perdiez 10% ou 20% de votre capital. C'est totalement exclu si vous voulez devenir un trader gagnant de manière régulière. Donc ça c'est extrêmement important, il faut que vous acceptiez cette notion-là que les trades perdants ça fait partie du job. Donc on, on, vous n'aurez jamais une méthode qui vous permet de gagner tout le temps sur tous les trades. Et je sais que c'est difficile d'accepter un mauvais trade mais ça fait partie des règles. Si vous faites 10 trades par jour et que vous en avez euh, 2 perdants et 8 gagnants eh bien vous arriverez à avoir euh, des journées gagnantes régulièrement. Donc il faut que vous ayez une méthode de trading qui vous permet d'avoir 80% de trades gagnants donc et à ce moment-là, vous arriverez jour après jour à euh, faire des trades gagnants, faire des journées gagnantes, mais c'est très très important d'accepter euh, de faire des journées perdantes, de faire des trades perdants, parce que c'est là que vous aurez donc un pourcentage raisonnable, donc 80% de trades gagnants et 20% de trades perdants. Mais il faut accepter ces 20% de trades perdants et ces 20% de journées perdantes. Donc mes journées perdantes non pas à moins 1000 euros, journées perdantes à moins 100 euros par exemple. Tout dépend de votre capital, ça on, on voit en détail dans mes formations mais c'est extrêmement important d'accepter que votre stop loss soit touché. Il y a énormément de, de personnes qui, qui voient ça donc lorsque le, le trade part dans le mauvais sens et eh bien ils reculent leur stop loss, ils le reculent, ils le reculent et on termine la journée avec un capital euh, euh, moindre de, de 50%. Donc on a perdu 50% de son capital à la fin de la journée ou même avant la fin de la journée et c'est très difficile de récupérer euh, une perte de 50%. Donc Comprenez bien que les limites que vous allez vous fixer sont extrêmement importantes si vous voulez devenir un trader gagnant. Donc très souvent euh, lorsque vous allez ouvrir une position vous allez être euh, perdant. Ça ne veut pas dire que parce que vous ouvrez une position ici automatiquement le marché va partir dans le sens que vous avez déterminé. Non, il peut partir euh, de manière négative en faisant 1, 2, 3 tics dans un sens avant de partir dans, dans, dans le bon côté. Mais euh, ça fait partie des règles du jeu. Donc, euh, ça, OK. Mais pas accepter que le marché parte vraiment trop loin. Donc, il faut arriver à couper ça suffisamment tôt pour euh, préserver votre capital. Donc, si à ce moment-là, vous avez une bonne stratégie, eh bien, vous allez avoir par exemple sur 8 trades sur 10, vous allez avoir votre, vos, vos trades qui peuvent partir comme ça, mais ils doivent partir à ce moment-là dans le bon sens, que ce soit des trades à l'achat ou à la, à la vente. Il faut que vous ayez un petit drawdown, ça c'est tout à fait acceptable, mais que vous perdiez 5, 10 ou 20, 20, 20 euros maximum avant que le marché dans le bon sens et vous, que, vous faisiez, que vous fassiez 40, 50, 100, 200 euros de gains. Donc ça c'est la bonne stratégie à accepter mais ne jamais laisser un trade partir trop loin dans le sens négatif, il faut que ce soit coupé et que si vous faites un trade perdant qui vous qui atteint votre stop loss, ben c'est tout à fait normal. Ça fait partie des règles du jeu. Ça fait partie du travail d'un trader professionnel. Donc si vous faites un trade perdant, eh ce n'est pas grave. Vous, vous allez vous arrêter, vous attendez la prochaine opportunité, vous allez boire un café, etc. Mais ça fait partie des règles du jeu. Donc si vous, si vous êtes sportif, ben vous allez, si vous jouez au tennis, vous allez vous allez parfois sortir la balle. Si vous jouez au football vous allez parfois tirer à côté du goal donc vous allez pas, tous vos tirs ne vont pas euh, donner, des, donner un goal. Donc ça fait partie des mêmes règles en trading, tous vos trades ne vont pas être gagnants, vous allez avoir un certain pourcentage de trades perdants mais il faut que ce pourcentage de trades perdants soit inférieur à vos trades gagnants et que vos pertes soient inférieures à vos gains. Donc c'est une règle essentielle en trading que vous devez absolument appliquer donc vous devez avoir une méthode qui vous permet de stopper suffisamment tôt vos trades et d'avoir un nombre de trades gagnants supérieur à vos trades perdants. Donc c'est extrêmement important donc je développe bien ça dans mes formations pour que ça entre vraiment dans, dans vos habitudes de trading et c'est la seule manière de devenir un trader gagnant, un trader professionnel si vous voulez le devenir. Donc c'est une règle essentielle en trading donc ne jamais laisser euh, une perte euh, importante euh, vous faire perdre une grosse partie de votre capital. Donc il euh, y a des plateformes de trading qui vous permettent de couper euh, vos positions pour que vous n'ayez plus la possibilité de trader dans, dans la journée. Donc une fois que vous avez atteint la limite que vous avez fixée. Donc je vous conseille d'utiliser ces méthodes-là qui vous permettront à ce moment-là de devenir réellement un trader professionnel, un trader gagnant et à gagner régulièrement sur les marchés. Voilà, j'espère que cette notion-là est claire pour vous. Que vous voulez apprendre à trader de cette manière là c'est la seule manière je vous assure que c'est la seule manière de devenir un trader gagnant et un trader professionnel j'espère que vous avez apprécié cette vidéo mettez un pouce vers le haut partagez la ça me fera plaisir et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc je vous donnerai encore d'autres conseils, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller plus loin eh bien vous, pouvez vous, vous pouvez suivre déjà mes formations qui vous donneront ce type de conseils-là aussi et vous donneront des méthodes donc qui vous permettent de gagner dans 80% des cas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.